Comme vous pouvez le voir, le donné système prend énormément de place. Donc les amis, on est à 14,6Go et comment supprimer un maximum autre Alors les astuces as simples, je pense que vous savez bien évidemment, c'est aller dans Safari, supprimer tout l'historique. Et je vous conseille avant de faire cette petite manipulation, euh, bien sûr, de... Euh Sauvegarder votre iPhone sur iTunes avant pour libérer quelques mégaoctets en préalable. Donc cette astuce ultra rapide et simple, c'est d'appuyer sur le bouton Home et le bouton euh, Power euh, simultanément, en même temps en tout cas. Et si vous êtes sur des modèles iPhone 10, ce sera le bouton volume bas et le bouton Power. Donc on va tenter de faire cette manipulation à une main. Donc voilà, j'appuie, vous voyez que j'essaie d'appuyer les deux en même temps. Vous attendez, voilà, une fois que la pomme apparaît, vous pouvez relâcher les deux boutons. Vous attendez simplement que votre iPhone démarre, bien sûr. Alors désolé s'il y a des bruits ambiants autour, je suis sincèrement désolé. Alors je vous rappelle, on était à 146 gigaot alors voyons jusqu'à combien on a pu gagner en stockage pour l'instant au cas où, cette astuce fonctionne simplement au cas où si vous avez des problèmes, alors là je suis sur le menu euh, d'accueil etc, je suis descendu, à, ah finalement je suis revenu à 45%, je vais taper mon code, donc on va taper euh, ce fameux code, j'essaie de faire en sorte, et voilà, vous regardez le haut pour vous montrer que euh, je suis toujours ici, donc là, et je tape sur ok, donc là on est ok, alors, je vous rappelle, on était à 14,6 giga Voyons jusqu'où on est allé. Voilà, on arrive dessus. Et ben voilà, on est à 13,2 Go sur 16 Go, puisqu'au début on était à 14,6 Go. Je vous rappelle. Bon, là, on attend qu'il refait tout le calcul de stockage. Et franchement, cette astuce est vachement sympathique. Au cas où si vous avez des problèmes de stockage et que votre iPhone dit Problème de stockage, je vais désinstaller des choses, or que vous n'avez rien désinstallé, vous savez, c'est juste autre qui prend de la place. Et bien vous voyez, maintenant j'ai gagné quasiment 1 gigaoctet de mémoire. Merci à tous d'avoir suivi cette rapide et courte vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un like et de la partager avec vos amis qui ont toujours ce problème de stockage avec autre. Salut à tous, c'était Conseil. à la prochaine. Bye